Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans ce tutoriel, je vous montre comment augmenter la vitesse de son ordinateur. Et sans devoir tarder, je vous demanderai premièrement de vous abonner à la chaîne. N'oublie pas pour euh, trouver d'autres vidéos euh, de ma chaîne que je publierai. Alors, sans devoir tarder, nous allons aller dans le CMD. CMD. Vous allez exécuter en tant qu'administrateur si vous avez windows 10 vous aurez ce fenêtre là mais si vous n'en avez pas vous avez qu'à venir là sur invite de commande faites le clic droit et cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur et vous cliquez sur oui bon quand le l'invite de commande sera ouvert, alors vous allez mettre c'est vous allez écrire par exemple, vous allez écrire pas par exemple, mais vous devez écrire dire et vous espacez mettez un slash S vous appuyez sur entrée et là l'ordinateur va faire son travail de nettoyage. Si vous avez beaucoup de choses sur votre ordinateur à nettoyer, ça va prendre un peu de temps mais moi ça ne j'ai déjà fait effectuer cette opération donc ça ne va pas beaucoup tarder. Donc le nettoyage ne va pas retarder. vous allez voir que ça va se terminer dans quelques minutes. Bon, sinon, il faut toujours patienter jusqu'à ce que le nettoyage se termine. Et pour mieux vous dire, c'est que là, nous sommes en train de nettoyer le, le disque C. après ça je vais vous montrer bon en fait là vous avez les détails de tous les fichiers qui ont été effacés donc les fichiers inutiles disons alors chez moi il n'en avait que 14 fichiers donc pour vous ça pourrait être plus donc ça pourrait être plus et cette méthode fonctionne correctement mais je vais maintenant aller vous montrer une autre chose à faire donc c'est augmenter la capacité de l'ORAM RAM sur votre ordinateur c'est pour que quand vous ouvrez une application ça s'ouvre beaucoup avec euh, la rapidité mais là vous pouvez fermer les listes de commandes avec exit vous, cliquez, vous écrivez exit et vous faites, ok ça va là c'est fermé alors comment nous allons trouver nous allons nous rendre euh, sur ce PC CPC qui se trouve justement là. Ou bien vous pouvez venir ici. Vous écrivez pc Ça se trouve là. Ok. Alors vous cliquez. Faites le clic euh, clic gauche et clic droit plutôt et et vous cliquez sur propriété bon après avoir cliqué sur propriété vous venez sur paramètres système avancé venez là donc vous devez vérifier donc par un système avancé euh, performance vous voyez vous cliquez sur paramètres là sont des possibilités donc là il vous demande de personnaliser les paramètres mais pour moi, je vous conseille de laisser Windows choisir la meilleure configuration parce qu'il y a des trucs que si vous décochez, votre Windows sera vraiment moche. Et vous n'allez pas vous-même aimer. Ou bien ajuster, pour, ajuster afin d'appeler les, les meilleures performances. Y a, là, il y a des trucs qui vous peuvent décocher qui sont nécessaires. et Vous allez voir que ça ne va pas vous plaire après. Ok, bon, moi je vous conseillerais de laisser sur laisser Windows choisir la, la meilleure configuration. Après, vous cliquez sur avancer. Et quand vous terminez, cliquez sur avancer, vous venez là. Justement là. Sur modifier. Vous modifiez. Bon. Là, il y a plusieurs options. Par exemple, vous voyez que là... Si nous, nous activons donc, la gestion automatique du fichier d'échange, donc rien n'était sélectionné, je ne peux rien modifier là. Donc là, je peux désélectionner. Moi, j'ai laissé bon, la taille gérée par le système. Donc moi, j'ai laissé au système de décider la taille eh, qui sera utilisée du de, de RAM. Mais si vous voulez maintenant, vous, vous, cliquez, vous pouvez cliquer par exemple là, sur taille personnalisée et vous définissez. La taille que vous voulez mettre. Et c'est mieux de mettre la taille recommandée là. Vous voyez, il est. Euh, il est recommandé pour moi de Ça, c'est 1 giga, point, quelques trucs là. Pourtant, bon, moi, j'ai un RAM de, euh, de 4. J'ai un RAM de 4 là. Et là. Et il me recommande. Ça. Donc, vous pouvez écrire là. vous complétez les 1000 les chiffres que vous allez voir et qui vous sera recommandé vous complétez et vous complétez, et en terminant vous cliquez sur définir après avoir cliqué sur définir vous allez cliquer sur ok et puis là vous allez cliquer sur appliquer et ok après vous allez devoir démarrer votre machine et ça va aller bon pour moi je vous demanderai des bon euh, des de des sélectionner euh, taille gérée par le par le système bon c'est ce que moi je trouve ce que moi je trouve bon selon moi comme ça là quand le système va avoir besoin de l'espace sur le RAM ça augmente automatiquement et, et ça et c'est bon comme ça parce que là si vous mettez peu et que le système a besoin de Beaucoup d'espace, de, de, ça va compliquer. Il va y avoir encore beaucoup de lanternes, mais quand c'est géré par le système, c'est bon parce que le système va décider quel espace utiliser sur votre RAM. Ok, et puis bon, moi je vais cliquer seulement sur annuler parce que je ne vais rien faire. Bon, moi je voulais seulement mon idée, l'idée c'était de vous montrer comment est-ce qu'on pourrait paramétrer la RAM, augmenter la taille que l'ordinateur pourrait utiliser. Alors. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel tout entier. Bon, En fait, je vais faire pour vous un autre tutoriel prochainement parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui me demandent comment trouver les bourses des études, surtout à l'étranger. Je vais faire un tuto pour comment trouver les bourses, surtout dans les pays asiatiques et européens. Alors, merci. Je vous aime beaucoup. Bon, à plus.